Ça été rose, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va impeccable. Hein. Euh, bon, mis à part un peu les chaleurs, bon, enfin, s en force, on s'y fait. Et puis de toute façon, il y a eu quelques petites pluies, de pluie. euh, enfin, petites, petites pluies. Hein. un petit peu rafraîchi, bon, bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'une moto qu'on avait déjà parlé, mais là, c'est la version 2023. C'était de l'Africa Twin à 1100 euh, cm3 euh, qui va sortir. Voilà, donc, euh, je crois que c'est en partir de. Je crois que c'est décembre ou janvier, tout comme ça. Bon, il n'y a pas grand changement. Euh, c'est toujours pareil. C'est toujours un hyper-quad, un hyper un hyper trail. Euh, J'appelle ça des hyper trails maintenant. C'est peut-être moi qui ai inventé ce, ce, ce, ce terme. Parce que bon, les trails de 1100 cm pour moi, c'est... Vous connaissez mon avis, c'est la connerie. Je veux dire, euh, à la base, le trail s'est fait pour rouler sur la Terre. Et quand vous collez une motorisation de 1100 cm je vois pas... de enfin je comprends pas l'intérêt quoi je veux dire c'est hyper lourd c'est hyper dur à amener c'est à moi d'être Tony Bou, et d'être un champion du monde mais sinon euh, pour manier ça je vous dis pas déjà même la Ténéré 700 qui est à 700 cm qui fait 190 kg c'est déjà très dur alors voilà euh, bon, moi à la base je, je, je faisais le travail sur des 500 UXC KTM ou des 300 euh, des 300 ou des 500 UXC euh, faisait déjà entre, les 4, entre 90 et 110 kg c'était déjà super lourd euh, je suis pas, pas doubler là. Ouais, je sais que c'est interdit, mais je le fais quand même. Euh, mais enfin, bon, voilà quoi. Ça reste quand même des, des hyper-trials. C'est hors de prix. Hein. C'est entre 14 000, je crois, euh, en boîte manuelle et 16 000 en boîte DCT. Euh, et c'est entrée de gamme. Après, si vous voulez toutes les options, les crash-bars, les merdes et tout ça, vous pouvez rajouter 2000 euros de plus. Et, hop, Je sais que c'est interdit. Mais bon, allez, c'est bon. Je me suis vite ramené. Non, c'est bon. Donc voilà après c'est vrai que niveau euh, gueule il est beau Et le, le ce try il est même plus beau que le ténéré 700 euh, je reconnais hein, je reconnais de loin de toute façon moi quand je vais m'acheter la ténéré 700 euh, rallye à édition euh, je, je m'en cache pas hein, c'est une question de budget la moto elle vaut 12 000. je peux l'avoir à 11 500 parce qu'il m'enlève entre 500 et 700 euros le, le concessionnaire euh, voilà c'est pour ça hein. sinon Enfin, sinon même pas, enfin, je pense que j'aurais quand même pris la Teneré 700 parce que bon c'est une question de budget puis c'est une question de poids. Parce que moi comme je dis, moi le travail va être obligatoirement sur une, une utilisation off-road, exclusivement même pratiquement. La route va juste m'amener pour aller sur la terre. Euh, et je me vois pas à, à être avec un gros bordel comme ça de, de, de... je sais pas, il fait plus de 200 kg, 1000, de, on, 1100 cm. C'est sûr que la puissance vous l'avez, hein. là pour tirer de la terre et tout... Euh, elle est d'options pour éviter de patiner, pour vous sortir de, de, de. Il y a plusieurs cartographies pour la boue, la terre et tout. Voilà. Ça reste vraiment des, des machins. C'est une machine qui est très efficace, mais sur gros point. Enfin, ces deux gros points euh, noirs, c'est le poids. C'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Hein. Tous ceux qui ont des, des trails comme ça, ils, quand ils en froid, ils n'y arrivent pas. Ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Ils ont dit que c'est infaisable. Ça et le prix quand tu prends un trail, tu sais que forcément tu vas aller dans la terre, tu vas l'user beaucoup plus qu'un qu qu roster, ça va pas durer non plus des années et des années un trail. Euh, si tu te prends un try, tu fais beaucoup d'off-road, euh, si tu le gardes, je sais pas, 10 ans, euh, c'est déjà un gros miracle, hein, c'est déjà beaucoup. Hein. Un try, c'est entre 5 et 7 ans hein, que tu le gardes. Euh, je parle vraiment en utilisation extrême, hein. comme je vais faire moi hein, vraiment dans la terre et tout. Après, si tu roules sur la route, oui, bon, là, tu peux le garder tant que tu veux. Hein ça reste un après ça, ça redevient un, un, un roster <rire> mais là voilà le problème c'est le prix quand tu, quand tu commences à aller dans la terre et tu, tu vois à ce prix là enfin moi je sais que si j'aurais peur de le rayer j'aurais peur de l'esquinter c'est trop cher Honda il fait il faut il, Honda font des super belles machines mais c'est trop cher ils commence à se mettre au même niveau que BMW avec leur GS qui pour le coup est immonde euh, attends, je vais je sais jamais qui c'est qui est prioritaire quand il y a des, ces espèces de petits ronds qui sont peints sur le sol Je sais pas si c'est comme des, des, des ronds-points ou quoi J'ai vu que le type me laissait passer à droite Pourtant j'ai cru que c'était à lui Parce que j'ai cru que c'était à priorité à droite Je sais pas, je comprends rien du tout avec ce truc là Ils veulent pas faire des ronds-points, ils font des espèces de, de ronds blancs tout ça sur le sol J'ai jamais compris qui c'est qui était prioritaire sur ça Donc pour ça à chaque fois je laisse toujours passer moi les gens Parce que je sais jamais si c'est à moi de passer Là il m'a laissé passer Donc je me suis engagé <rire> je, je sais jamais bon bref et euh, voilà euh, quand vous voyez déjà la GS c'est immonde c'est vraiment un bateau alors lui c'est vraiment un truc de malade mais, mais l'Africa la, Twin je ne sais pas si vous l'avez vu en, en vrai moi j'avais amené ma, ma Honda au concessionnaire ils avaient un Africa Twin justement euh, tout neuf hein, en expo putain c'est imposant hein. la, la, la Ténéré 700 à côté elle est, elle est, elle est, elle est fine hein. elle est fine elle est petite hein. pas, non pas petite je veux dire fine et assez en euh, voit assez légère tu vois l'Africa Twin oh, c'est un monstre hein. c'est vraiment on dirait même pas un trail on dirait euh, enfin euh, je sais pas, c'est vraiment bon, impressionnant c'est imposant, et il est haut hein. il est assez haut, moins haut que le Ténéré 700 en garde au sol, mais il est haut quand même hein. bon ça c'est bien, hein. pour le off-road pour le, le plus c'est haut, mieux c'est hein. euh, c'est pour ça que la Ténéré 700 j'aime bien cette petite boîte, la Ténéré 700 j'aime bien parce que voilà, elle a une haute garde au sol après comme je vous dis, l'Africa Toon ça dépend de l'usage que vous en faites, si vous roulez que sur la route bon, moi, je, comme je vous dis, je vois pas le trop l'intérêt de prendre un trail si vous voulez rouler que sur la route à ce là vous prenez un roster, c'est beaucoup plus adapté c'est beaucoup plus euh, aérodynamique et c'est mieux bon après si vous vraiment vous voulez, vous, vous voulez que sur la route oui c'est sûr que l'Africa Twin à 1100 cm3 c'est l'idéal parce que plus la motorisation est élevée plus le bout de moteur est plus, plus, et plus vous pouvez rouler sur un petit filet de gaz après si vous voulez faire que de l'off-road moi je vous déconseille ça laissez tomber ces hyper trails, ces conneries là c'est de la bêtise vous prenez un Ténéré 700 rally édition à 12 000 les concessionnaires vous font toujours 500 à 700 euros de remise ils me l'ont toujours fait, toujours sur mes motos, vous pouvez l'avoir en 2005, ça reste raisonnable, elle est super équipée, il y a le pot Akrapovic, le, les protections, toutes les protections possibles, imaginables dessus. Pour moi, je pense que pour l'off-road, c'est le top, le Ténéré 700, en plus il a fait ses preuves. c'est vraiment une très très très bonne machine, fiable, efficace, ce que vous voulez. Après voilà, si vous voulez faire un mix des deux, même la Ténéré 700 est toujours aussi efficace. Le, le, comme je vous dis, la G, le GS, j'en parle même pas, je ne veux pas en parler de ça, c est, c est, pour moi c'est même pas des motos, on dirait des bateaux, c'est de la connerie. Et puis à ces prix-là, 18 000 euros, euh, pff, vous vous rendez compte le prix Mais l'Africa Twin, à la limite, si vous faire du mixte, mais mixte plus route que terre, oui, l'Africa Twin est, est l'idéal. C'est sûr, je, je, je m'en rends compte. Euh, maintenant, si vous voulez faire que de la terre, euh, non, pas du tout. C'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop cher. Et vous allez vite vous épuiser avec, et vous allez dire, ah, non, ça n'a aucun intérêt maintenant, si vous voulez euh, faire beaucoup plus de route, comme je vous dis, à ce moment-là, vous prenez un roster, mais c'est à la limite, vous voulez absolument rouler avec un, roster, un trail sur la route, oui, l'Africa la, la, la, Twin est supérieure à la Ténéré 700, et de loin. En plus, vous, si vous mettez 16 000 euros, vous avez la boîte DCT automatique qui paraît qui marche très, très, très bien. Donc, euh, voilà. Après, par rapport à cette, ce, cet opus 2023, il n'y a rien qui change. Il y a juste une peinture nouvelle, je crois qu'elle est grise euh, et noire, euh, gris, euh, ils appellent ça anthracie. Et noir. Voilà. Bon, il euh, n'y a rien de, de révolutionnaire. L'afrique, l'électronique la, toujours la même. L'écran TFT est toujours le même. Pas ça. Double écran. Il y a un écran TFT. Il y a un écran cristal liquide en dessous. Euh, petit petit écran. Euh, je sais plus qu'est-ce que ça affiche dessus. Enfin voilà. Il y a double écran. Euh, voilà il n'y a rien de, de vraiment radicalement différent après en même temps vous êtes un milieu aussi il y a pas besoin de, de faire quelque chose de radicalement différent de toute, façon, de toute manière c'est déjà le c'est déjà le, la, la référence ultime et pourtant c'est un des rosters un des trails qui se vend le moins Twin vous allez dire ah bon ouais, ouais. le plus qui se vend c'est le c'est ces saloperies de JS, là ces gros bateaux après en second c'est euh, la Ténéré 700 et après c'est et tout le reste donc, euh, et non, ah non, en troisième position, c'est même pas l'Africa Twin. En troisième position, c'est les Dugatti, Multi, Strada et toutes ces conneries-là. Après, c'est l'Africa la, Twin et tout le reste, tout ce qui suit. Enfin, je pense qu'il y en a encore d'autres, mais voilà, c'est ça. Donc voilà. Écoutez, vous donnerez votre avis. Moi, je vous ai donné le mien. De toute façon, vous connaissez déjà mon avis hein, sur les trails. Et puis, euh, je vous souhaite un bon ride, une bonne continuation. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao. Et à tous, faites attention sur la route.